Top 10, les pires cadeaux de Noël, les données de 2016. Top 1, le tout tourista. Il n'y a pas d'âge pour éduquer ses enfants au gestes de civisme. De là à jouer en famille, à ramasser les excréments d'un chien qui digère à vitesse grand V. Il n'y a qu'un pas que le constructeur de jouets, Goliath, a franchi en 2011. Top 2, le tapis mortadelle. Vous le cherchez depuis des années, cet élément de décoration qui donnera une touche unique à votre intérieur Eh bien ce n'est certainement pas ce magnifique tapis imitation charcuterie que vous préférez offrir à votre pire ennemi. Et si vous en avez plusieurs, pas, pas d'inquiétude, les modèles Salami et Rosette sont aussi disponibles. Top 3. Un ring pour combat de pouce. Offrez à vos adversaires un cadre royal. Pour vos futurs combats de pouce avec ce magnifique et bien réel ring de boxe, ring de boxe. disponible en 3 couleurs. Il est cependant en rupture de stock dans de nombreux magasins, sans doute victime de son succès. Top 4 La peluche, pépi et caca, marre des traditions peluche en forme d'ours ou de lapin tout mignon. Prenez les parents par surprise en offrant à leurs bambins ces surprenantes peluches Pépé et Kaka, dont les aventures sont même disponibles sur internet. Top 5 Le protège-moustache Vous n'en pouvez plus de voir votre ami, hipster de son état, tremper nonchalamment sa barbe dans sa bière ou son café, Changez sa vie, offrez lui un magnifique protège-moustache qui isolera ses poils de tous les résidus. Il pourrait venir s'y cacher. Mais attention, il faudra ensuite assumer de côtoyer les... le sosie d'Anibal Lecter. Top 6 Un sous-vêtement pour deux. Cadeau idéal pour votre moitié, même si on ne comprend pas vraiment l'intérêt de ce sous-vêtement conçu pour accueillir deux personnes. Et si vous avez déjà bouclé vos cadeaux de Noël, vous pourrez, vous pourrez toujours recycler l'idée pour la Saint-Valentin. Top 7 Le jeu Carlo Crado Vos enfants, on en marre de ramasser les crottes du jeu Tutorista Proposez-leur de changer d'univers avec Carlo Crado, un jeu de société dont le but est de tirer les verres. Et tout ce qui viendra avec du nez de ce drôle de personnage pas très propre. Top 8 Un parfum haut de pizza Offrir un parfum, c'est généralement une valeur sûre. Sauf si vous optez pour ce nouveau produit conçu pour la chaîne de restauration rapide Pizza Hut qui promet à ses utilisateurs un savoureux parfum de pizza. C'est la branche canadienne de la marque a décidé de la matérialiser dans un flacon. TOP 9 Une oreillette géante pour smartphone En bois, en acier, en plastique, toutes les couleurs et les coques de smartphone sont innombrables. Mais finalement, face à ce spécimen qui reproduit une oreille géante, elles sont toutes un peu les mêmes et manquent cruellement d'originalité. Top 10. Le papier toilette Donald Trump. Partagez votre intimité avec le nouveau président des États-Unis. <coughs> avec le nouveau président des États-Unis en 2016, c'est désormais possible. Et si vos amis sont fervents en soutien du milliardaire, vous pourrez offrir la version Obama. Même voir avec le nouveau président 2020, Joe Biden des États-Unis. Sur ce, c'est la fin de ce top 10. Alors, les données étaient prises de 2016, il n'y en avait pas. Euh, de 2018, 2019, 2020, il n'y en avait pas du tout, j'ai pas trouvé. Euh, si jamais ça vous a plu ce top 10, bon, bah c'est l'année 2016, je m'en excuse. Je ne pouvais pas faire autrement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Euh, les seules informations, c'était 2016, ou alors c'était 2015, 2014, mais il n'y avait pas plus. Plus, plus, plus récent, euh, et sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des idées de vidéo. Et je vais vous laisser liker, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait, partager la chaîne en max. Et je vous dis à la prochaine.